Les amis, je vous avais promis une vidéo où j'allais vous livrer tous mes secrets, mais pas n'importe quel secret. Si vous pensez que c'était le secret pour avoir une belle barbe ou alors le crâne bien lisse et bien joli, vous vous trompez, bien évidemment, ça, ça reste... Euh bien enfoui, hein. Si vous avez des gros crânes dégueulasses quand vous vous rasez le vôtre, c'est votre problème. Mais au moins, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas touché par la calvicis ce qui n'est pas plus mal. Je vous avais promis de vous faire une petite vidéo pour vous parler des secrets de préparation d'une de mes émissions et de notamment, bah, Zach en roue libre, qui est l'émission phare de ma chaîne. Donc, je vais vous parler vite fait de comment est-ce que je l'ai mis en place, l'idée sous-jacente. Et puis après, derrière, je vais vous montrer une préparation, celle du prochain. Après avoir repris en 2022 avec Robalas, j'ai le plaisir la semaine prochaine de recevoir le frérot Amixem, un monument de YouTube, je trouve. Personnellement, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à regarder une partie de ses vidéos parce que j'ai toujours adoré quand euh, il prenait le temps de voyager, de faire des bails, de prendre son drone, d'aller en Finlande sur des bateaux, des trucs comme ça. Je trouvais ça extraordinaire. Bon, j'avoue, les autres vidéos, le bon coin ou quoi, c'est un peu moins ma cam. Mais je fais pas de jugement de valeur, tu vois. C'est surtout quand il voyage et quand il se... il se sort les doigts, on va dire que là... Tu vois, ça me parle et je trouve ça super kiffant Donc c'est un vrai honneur de recevoir quelqu'un que je suis Avec euh, des yeux, euh, bah j'allais dire de fan Mais sinon, de, de, de, tu vois, des, des yeux de suiveur quoi, tu vois. Et donc du coup, ça va me faciliter une partie de la réalisation de cette émission Mais vous allez voir un petit peu ce que j'essaye de faire Donc Comment est-ce que Zakouliba a été créé C'est très très simple. J'étais chez Eclipsia en 2017, coucou. Et ils m'ont dit bah tiens t'as un créneau d'une heure, une heure et demie sur la TV1. Et là je me suis dit bah tiens ce serait cool d'avoir un format où je puisse recevoir quelqu'un que je connais et on refait un petit peu tout son parcours devant lui et en se renseignant suffisamment pour des fois lui rappeler limite des détails dont lui-même ne va pas se rappeler, tu vois, pour que puis derrière il puisse se livrer et en discuter. Et c'est comme ça que j'ai lancé euh, les premiers. Dans l'un des premiers par exemple, regardez là je l'ai sous les yeux, euh, bah j'ai reçu le frérot Domingo qui est venu. Euh, ça se cherchait encore. Regardez euh, la première de ses émissions faisait 50 minutes, 40 minutes. Tu vois, elles atteignaient rarement une heure, une heure et demie, voire deux heures des fois comme je peux le faire maintenant. Mais en tout cas, c'était les débuts et c'était plutôt pas mal. Alors, regardez, vous me voyez, j'étais là avec ma feuille et tout, j'étais scolaire, j'avais noté là les trucs et tout, c'était top. Mais je me disais, si tu fais l'effort de faire un travail de recherche intéressant, c'est vraiment là que ça peut être cool parce que, je sais pas pour vous, mais je trouve que la plupart des formats d'interview, c'est très générique. C'est soit il y a un pas d'interviewer en réalité, donc du coup c'est des questions très génériques en mode... Après, elles ont pas toutes vocation à être très longues, mais bon, euh, c'est des questions très génériques en mode ouais, ça va, bah parle-nous de ton projet, euh. tu vois, ça rebondit pas, ça essaye pas d'aller au fond des choses ça essaye pas d'obtenir plus que ça tu vois c'est ce qui fait que des fois c'est un peu un peu naze ou alors euh, c'est des interviews où euh, la préparation est pas vraiment là du coup même s'il euh, y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose bah au global euh, voilà les questions s'enchaînent sans réellement qu'il y ait une interaction et une alchimie entre la personne qui reçoit et la personne qui répond aux questions tu vois et moi je me suis dit en recevant d'abord des personnes que je connais c'est pour ça que j'ai eu PA, Brox, Gota dans les premières et tout ça bah je, vu que je les connaissais très bien bah je pouvais vraiment essayer de faire une discussion comme s'il n'y avait pas les caméras d'accord et ça ça a été à la fois une très bonne chose pour Zach Alim au début, mais aussi une petit, un petit défaut d'accord Parce que derrière quand je suis passé chez le stream et que j'ai eu du coup un nouveau public qui ne me connaissait pas, il y en a beaucoup qui ont euh, trouvé que à des moments, et c'était vrai, à des moments j'étais trop enjoué, donc du coup je pouvais un peu couper la parole, je pouvais un petit peu euh, on va dire empêcher de temps en temps l'invité d'aller au fond de sa réponse, et je pouvais des fois le faire bifurquer ailleurs sans qu'il ait fini de s'exprimer. Même si je suis l'intervieweur, même si c'est mon émission, elle a mon nom, on reste quand même dans un cadre où c'est la personne qui vient, l'invité, qu'on doit mettre en avant, et pas moi. Et donc du coup c'était quelque chose que j'ai mis du temps à un petit peu corriger. C'est vrai qu'il est possible qu'il y ait des personnes qui regardent cette vidéo qui disent ouais c'est vrai que j'ai réalisé ça en 2018 ou peut-être même en 2019 et à cette époque là j'étais pas encore parfait sur ça mais c'est normal les gars on se parfait au fur et à mesure du temps et on essaye de gommer des choses et je trouve à titre personnel qu'à l'heure actuelle j'ai fait un travail sur ça et que c'est beaucoup mieux pas parfait mais beaucoup mieux en tout cas sur ça je coupe moins la parole j'essaye moins de ramener à moi des fois même si quand je ramenais à moi c'était pas le but de dire moi je moi je mais vu que c'était tu vois comme une discussion entre potes et ben bah, quand on peut par exemple, tu racontes un truc sur lui, tu peux répondre un truc sur toi. Et vu que je fonctionnais de cette manière, bah, des personnes peuvent l'interpréter en mode oh on va se mettre en avant mon coup. Alors que non, moi c'était mon pote, limite y a pas de caméra, j'aurais parlé pareil. Tu vois genre ah bah moi bah, bah, du coup toi, ah bah toi ça, bah moi, tu vois. Donc euh, en réalité, j'ai fait un travail sur ça et je trouve que maintenant c'est mieux. Et qu'à l'heure actuelle, Zach en est bah, un peu à. Entre guillemets, à son apogée en termes de format, c'est-à-dire que le format est mûr, réfléchi, fonctionné, enfin il fonctionne, il est établi, plus de 100 émissions. Quand j'essaye d'avoir des gens, en général, les gens ils savent ce que c'est et ils sont en général contents de venir. Et au global, ça fonctionne bien et vous appréciez bien, donc euh, je suis très content. Donc euh, voilà comment est-ce que j'ai créé Zach On m'a dit à une, de... une heure et demie, euh, j'ai posé une feuille, j'ai commencé à faire mes recherches. On a essayé de le parfaire au fur et à mesure du temps. Ça me rappelle une anecdote. <rire> Zach un jour il y a des. Vraiment, tu sais quoi Zach cette émission a 3-4 anecdotes comme ça, en réalité, sur des par exemple des mecs qui auraient dû venir mais finalement qui sont pas venus pour x ou y raison, des malentendus, voire des fois un jour un petit coup de montage qui s'est... Vous savez quoi Je vous ferai une vidéo dédiée avec 3-4 anecdotes secrètes de accords au libre. Je pense qu'il y a vraiment moyen de vous faire gollerie. Mais en tout cas, voilà pour ça maintenant. Comment est-ce que je prépare une émission on commence. Je vous explique comment se découpe un accord libre. Il y a des classiques chez moi. Début d'émission, d'accord les amis, tout début d'émission, on va parler de l'enfance de la personne. Donc du coup ça c'est le but. D'où est-ce que es viens tu es? D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire Parce que pour qu'une personne, je pense en tout cas c'est la mentalité que j'ai développée au moment d'essayer de le faire pour qu'une personne soit à l'aise, je pense qu'elle doit parler de quand elle était plus jeune. Elle doit parler de choses qu'elle connaît, elle doit parler des choses qu'elle maîtrise. Elle doit se livrer un petit peu. Et c'est en se livrant au fur et à mesure, en discutant que d'un coup, au fur et à mesure, elle va se détendre, tu vois, et elle va commencer à donner à manger. Je donne cette expression, elle va donner à manger. Donc qui es-tu, d'où viens-tu, quel a été ton parcours scolaire C'est vraiment la première question. Ça commence toujours comme ça. Allez, de temps en temps, je peux mixer avec comment vas-tu en ce moment. Et ensuite, je change sur ça, enfin, je switch sur ça. Mais euh, c'est réellement le, le, le meilleur moyen de discuter de ça. Et bah, derrière, tu vois, tu peux rebondir. Oh, tiens, t'as fait des études sur ça et tout, machin. Et à ce moment là, euh, si par exemple, c'est un streamer ou un, jeu, ou, ou un joueur de jeu vidéo, à ce moment là, t'as commencé le jeu vidéo et tout, machin, nanana. Donc, première partie, en savoir plus sur la personne. Début d'émission. Ensuite. T'as un deuxième bloc, c'est le bloc où on va commencer à parler de la carrière de la personne et de ses débuts. Et là, c'est mon travail de recherche qui ressort et je vais vous remontrer après comment on fait. Donc c'est le débuts sur YouTube, en stream, des trucs comme ça. Puis après, derrière, le développement. Ensuite, un peu la fin, donc le développement jusqu'à maintenant. Et ensuite, dernière partie, c'est l'avis sur des sujets d'actualité. Par exemple, si la personne est un YouTuber, je peux lui poser des questions qui peuvent être en rapport avec une situation en ce moment sur YouTube, quelque chose qui s'est passé, un drama, l'algorithme, des changements. Ça peut être vraiment très vaste ou alors je peux lui demander si c'est un YouTuber des avis sur le monde du stream ou des trucs comme ça, bref, c'est cool. Donc voilà pour un peu la trame de l'émission, comment ça fonctionne, le parcours de la personne et son avis sur des sujets. Maintenant, comment est-ce que je construis ça Comment est-ce que je fais les recherches Ça commence très simple. Moi déjà, je vais être honnête avec vous, je suis un blé J'utilise que Bloc-notes. Il y en a ils utilisent Drive, il y en a ils utilisent des trucs. Moi, j'utilise les Bloc-notes, c'est comme ça que je tape du coup en général. Et à côté de ça, avant de me lancer dans les recherches, je vais essayer de dégager quelques axes, tu vois, selon la personne qui vont me parler. Où je vais me dire tiens, ça peut être pas mal. Donc par exemple, pour Robalas, je m'étais dit tiens Robalas, lui, c'est un streamer LoL full time. Ce sera intéressant de lui demander qu'est-ce qu'il pense du fait streamer lol maintenant, maintenant que la plupart des gros streamer lol de l'époque de 2017, les Domingo, les sardoches les camels ne font plus du tout de League of Legends et que lui, Crocodile et d'autres mecs comme ça ont pris cette place là. Donc j'essaye de dégager un premier board de questions avec un ordre que j'essaye de faire dans ma tête avant de partir sur le pur parcours. Donc une fois que j'ai fait un premier jet avec quelques questions rapides qui me viennent en tête, c'est là que commence la phase de recherche, d'accord Donc après avoir eu du coup un petit peu ces premières questions qui je me dis bah tiens, euh, cette personne-là, je sais qu'elle a pu être critiquée sur ça, on a pu y discuter de ça, ça a pu marquer un peu sa carrière. Comment est-ce que derrière, j'essaye d'étoffer tout ça pour rendre le truc cool Donc vu que je suis une trame chronologique, maintenant, on va essayer de trouver bah qu'est-ce qui a caractérisé un peu les débuts sur YouTube d'Amixem, tu vois Et c'est là que je vais sur les réseaux de la personne en général et que le plus classique que je fais, c'est que je vais sur la chaîne de la personne trié par la plus ancienne et là on regarde et là tu retrouves en général plein de trucs et là on le voit sur Amixem ses pre premières vidéos alors en général des fois ils ont des vidéos peut-être encore plus anciennes qu'ils ont supprimé mais une de ses premières vidéos on le voit c'est sur borderlands 2 gameplay 12 novembre 2012 un vieux de la vieille donc euh, là là j'essaie de bon on va écouter hein le son est noir, hein. le son est très très noir mais bon en même temps tu me diras c'était il y a 9 ans, c'était normal et c'était une de ses premières donc il faut aussi passer par là, c'est pour ça que je dis très souvent aux gens quand vous voulez vous lancer, personne se rappelle de vos premiers trucs donc lancez les même si c'est bourré de défauts, à partir du moment où c'est acceptable bien sûr et améliorer dans le temps c'est le plus important, donc c'est là que tu essayes de distinguer une, euh, une trame et de voir ce que ça donne, là par exemple Mixm, on voit qu'il a commencé sur du gaming et puis il y a eu des gros points, par exemple un des gros points qui est intéressant, à voir c'est qu'au début, il faisait beaucoup de gaming, de let's play, c'était assez classique somme toute en 2012-2013. Puis là, tuto, comment avoir le succès de Diablo X9 305, 340 000 vues. Hop Un de ses premiers bangers en termes de vues. Et là, tu te dis, bah tiens, ça peut être intéressant. Et à ce moment-là, je vais prendre beaucoup de temps de regarder, de voir ce que ça va donner, en gros. Comme gameplay Oh là là là là. Donc, tu vois, de, par exemple, d'une vidéo comme ça, tu peux facilement soit lui demander quelle a été sa première vidéo qui a pété en lui rappelant en quelque sorte que c'est peut-être ça, soit lui demander quelle a été l'idée à l'époque de faire ça, quelle a été la raison même en gros, voire même, et ça je l'ai déjà fait, confronter entre guillemets la personne à ça. Et genre en, en mode en lui disant, et si je te montre ça. Qu'est-ce que t'en dis Donc là, tu remontes au fur et à mesure et tu fais euh, on va dire tes premières conclusions. Le raid ultime sur Twitch, le gars faisait des raids, je pense en don. Ah oh bah tiens, ça, ça me rappelle, je faisais des vidéos comme ça aussi à l'époque. Là, j'ouvre vos snaps. Oh là là, les j'ouvre vos snaps, ça c'était classique ça. Oh, les j'ouvre vos snaps, c'était du classique de classique. Donc les j'ouvre vos snaps, on voit que donc du coup, il a pas mal surfé sur certaines tendances, des petits vlogs également à le 3, hein, les détente à le 3, c'est quelqu'un qui a eu de la chance. De... Ah et là là, ça passe, ça commençait à être le moment où je l'ai connu. Mon piano est vivant, j'ai déjà vu cette de lui en piano, mais il a vraiment pété d'un coup quoi. On voit que les raids sur Twitch l'ont bien, bien, bien PL entre guillemets. Quelques parodies et trucs humoristiques également de l'époque. Hein. Ils ont bien marché avec Super Connard, ne serait-ce que en regardant ça. The Fantastic, oh là là. Ça, c'est du pur YouTube 2014, quand à l'époque ça commençait à avoir du bif YouTube. Donc, du coup, c'était mi-professionnalisé, mi-toujours euh, un peu YouTube, tu vois. Des fois même un peu chelou. Pardon voilà 48, ah, non non mais un truc énorme Voilà, vous captez, captez qu'au global, ça a un peu mal vieilli, mais c'est exactement ça, tu vois. C'est mi-pro, mi-ok. -okay. Et là, par exemple, ça peut être très intéressant d'aborder un point en me disant ça c'est à partir de quel moment, peut-être qu'il a eu un network Qu'est-ce qui lui a permis de step-up au début dans son contenu entre les moments où il faisait du let's play et les moments où il a pu faire des contenus comme ça Ou même si là, en regardant, on se dit bon, ok, peut-être un peu cringe ou quoi, et eh ben, euh, il y a eu une évolution claire, tu vois. Donc ça, c'est un point à rajouter. Puis ensuite, derrière, classique, là, on le voit, euh, il raconte une histoire, joue Snap, euh, La vidéo setup classique, la nouvelle chaise, chaîne gaming, ça je me rappelle, les Pizza Guy, c'est peut-être le moment où lui-même il s'est dit je vais séparer ma chaîne YouTube en deux, je vais arrêter le gaming dessus et on va vraiment passer sur autre chose. D'ailleurs je crois que la chaîne les Pizza Guy n'existe plus ou en tout cas n'est plus actif. Voilà, elle n'a rien sorti depuis trois ans, mais je me rappelle les Pizza Guy, ça faisait des vues ce petit truc. Hein. C'était tenu par leur network à l'époque, je crois que c'était broadband TV, mais ça marchait de fou. Hein. D'ailleurs il y a eu d'autres gars et tout machin, mais regardez Amixem, beast avec votre Caprod, ça ça marchait de fou, donc ça peut être super intéressant. Tac, bah tiens, à partir de quel moment tu t'es dit je vais séparer le gaming et ma chaîne va être dédiée à des choses peut-être tendance, IRL ou autre, tu vois. Un point qui est plutôt pas mal. Les pires annonces sur le bon coin. Alors ça, ça a été un de ses premiers bangers également. Les pires annonces sur le bon coin, je m'en rappelle, ça avait pété de ouf. Et après, là derrière, les pires annonces sur le bon coin, les mots dans le carnet, <rire> périscope comment était Internet il y a 10 ans. Il les a toutes fait. Hein, franchement, avec de multiples épisodes et tout. Non, en vrai, c'était quand même assez intéressant. Hein. Ah, ça, je me rappelle à l'époque. Ah, avec l'intro. vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne Clap Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Le clap bonjour Le clap bonjour qui était un énorme classique. J'aimais beaucoup le clap bonjour à l'époque. Mais voilà, ça a aussi été un moment, je me rappelle à une époque où des fois ils pouvaient se faire critiquer un petit peu, tu vois, sur des phases en mode les titres en majuscules, le putaclic et tout, tu vois, c'était une époque 2015-2016 de YouTube qui était aussi un petit peu comme ça. Donc là, voilà, tu remontes un petit peu, tu checkes, tu peux aussi peut-être essayer de te rappeler des choses sur des critiques ou des remarques ou des trucs qui ressortaient de ces contenus à l'époque, ah le mont mystérieux colis je me rappelle je l'avais regardé à l'époque c'était lourd j'ai survolé une baleine en drone ça je me rappelle on était allé à Los Angeles j'y étais pour euh, Call of Duty il avait été invité et genre il nous avait raconté qu'il était allé filmer des baleines en drone et là ça m'avait fait bien rigoler mais bon à partir du moment où il a eu le drone c'est là où il a commencé à avoir un vrai tournant dans ses vidéos c'est à dire qu'après le premier succès à base de trucs fait maison c'est là où il a commencé à sortir et à faire des trucs dehors et ça c'est aussi un point intéressant de l'évolution et cette vidéo là je me baigne dans un lac gelé en Finlande celle dont je vous avais parlé c'est un pur banger Vraiment cette vidéo est excellentissime, je sais pas si des gens ici la connaissent mais c'est une de mes vidéos préférées de, de, de sa part et c'est là où j'ai vraiment kiffé, tu vois. Donc voilà, au global, je regarde un petit peu les vidéos, les contenus, l'évolution pour essayer d'en dégager une trame, d'accord Donc une fois que j'ai dégagé une trame et que j'ai checké l'évolution et que j'ai pu voir ce que ça a donné, même jusqu'au plus récent, souvent ce que je vais faire aussi c'est regarder un peu les dernières vidéos, d'accord Et là dans les dernières vidéos, je peux essayer du coup de me sortir peut-être des annonces ou des choses dont il parle. Après souvent j'ai que l'intro parce que l'intro des dernières vidéos va me permettre très vite de me dire s'il a un truc à dire, s'il y a un truc d'actu, s'il y a un livre qui sort, s'il y a un album, s'il y a un projet, s'il y a une annonce. Donc euh, je vais souvent aussi faire ça. À côté de ça, il y a un autre truc très bête. C'est que je vais souvent aller voir soit le social blade, soit le Twitch tracker de la personne. Voir si elle a fait des choses. Quelles sont été les statistiques, qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Donc dans le cas d'un Amixem qui a quand même plus de 7 millions d'abonnés, là on peut checker. Et là, on voit par exemple les euh, vues par mois des vidéos. Et là, on voit que le fr frérot, ça fait quand même depuis. Euh... Là, là, quand il a été en négatif, c'est parce qu'il a dû supprimer des vidéos. Mais en réalité, on voit que euh, ça fait. Euh, plus ou moins 4 ans qui fait entre 20 et 40 millions de vues par mois quoi. 20 et 40 millions de vues par mois, je, je me permets, hein, je vous le dis si vous ne savez pas, c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Donc ça fait depuis 2019 que bon au global ça fonctionne bien. Il est sur 1, million, 1 à 2 millions de vues par jour, c'est énorme quoi. Il a un bon rythme, il tient bien le truc. Pareil dans le gain d'abonnés, 20 000, 50 000, 100 000. Bon, le gars gagne toujours un très grand nombre d'abonnés, ça fonctionne. Grosso modo, ça fonctionne très très bien pour lui sur ça, il a rien à dire. Ah! Ah bah voilà, bah par exemple, on voit également qu'il n'y a pas si longtemps, aller voir le Instagram, il y a une utilité, il a été papa pour la deuxième fois clap clap clap félicitations donc ça l'arrivée des enfants dans une vie quand tu es créateur de contenu c'est également tu vois un point qui est utile à travailler enfin à discuter en tout cas donc voilà pour la partie analyse des contenus analyse de quelques parties que j'ai envie de, de voir de discuter tu vois de points qui me semblent pertinents bon là là ce qui est bien avec son Instagram c'est qu'on voit vraiment que le gars adore être en l'air adore ce bail là je me rappelle il avait fait une vidéo c'était très stylé un des autres trucs que je fais très souvent et ça ça aide bien c'est un Amixem interview et là je peux prendre pas mal de temps vous voyez à écouter ce que la personne a à dire, à écouter ce qu'elle a, qu a raconté en quelque sorte, tu vois, des passages, des trucs, voir ce qu'il a dit ailleurs, voir voir ce qu'il a déjà fait, tu vois. Donc je vais beaucoup lire, donc souvent ce qui est bien c'est que la personne est assez grosse, elle a des fois fait beaucoup de, on va dire, d'interview écrites. donc là par exemple est, ça va être un article en lisant de A à Z, je vais en, euh, en dégager des trames et surtout je vais essayer de faire en sorte que la personne ne se répète pas, c'est-à-dire je vais essayer de faire en sorte que dans l'interview que moi je vais lui faire, il n'a pas juste répété des trucs qu'il a déjà dit 14 fois, mais par contre je peux rebondir sur des trucs qu'il a déjà dit et donc lui Dire, ah bah tiens, il y a deux ans tu disais ça, qu'est-ce que tu en penses maintenant avec un recul euh, supérieur Quel est ton sentiment euh, à l'heure actuelle Enfin, tu vois, c'est plutôt très intéressant de faire ça. En gros, quand tu viens voir un acronyme d'une personne, t'es sûr qu'elle va pas simplement répéter ce qu'elle a dit ailleurs. Ou alors, tu peux y retrouver des éléments, mais avec des trucs en plus. Et ça, c'est important. Et voilà, par exemple, en faisant ce genre euh, de, de travail un petit peu, et ne serait-ce qu'en regardant euh, ces formats d'interview, je vois que par exemple, chez Popcorn, il a déjà abordé le fait d'être papa et youtubeur. Donc, ça me permet d'essayer de voir où est-ce que je peux amener du coup ailleurs, si je peux aller un peu plus loin que ça. Il y a également euh, le fait euh, d'avoir abordé le sujet de la Redbox déjà, donc il a déjà dit des choses à ce propos. Donc euh, peut-être essayer de discuter déjà de la genèse, mais également qu'est-ce que ça en est devenu, les problèmes qu'il a pu avoir. Essayer de rebondir sur les trucs qu'il a dit. Et voilà, c'est en lisant un petit peu là, par exemple, même sur l'interview écrite, il a beaucoup parlé euh, du fait euh, YouTube télé. Tu vous rappelez, c'est des prérogatives qu'on a eu quand le live est arrivé, quand les trucs étaient pas assez authentiques, pas assez bien faits. Bah lui, il donnait déjà son, son avis de, sur ça, à ce propos, en 2019. Donc ça peut être très cool, deux ans plus tard, en parlant de cet échec le live donc à l'heure actuelle On a largement de quoi faire je trouve euh, Entre euh, son parcours qui est absolument gargantuesque Les projets et ensuite euh, Ces choses de vie et tout Je pense que j'ai largement de quoi faire Bon est, on n'est pas dans la recette de masquer à l'heure actuelle je vais me mettre au boulot Je vais taper les questions Et vous savez quoi je vous montre le doc final Avec les questions et les points que je vais aborder À quoi ça ressemble un doc final de en au livre Que vous pourrez suivre du coup ce mardi avec lui Là je me serais vraiment mis à, vue à nu Auprès de vous les amis Bon bah ben, voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu a été un peu longue hein, mais euh, j'espère qu'elle était quand même agréable à suivre c'est un petit peu comme ça que je construis une émission j'espère que vous comprenez maintenant euh, tout le travail tout ça en général ça me prend du coup entre une heure et une heure et demie euh, des fois deux heures ça dépend de la taille euh, des interviews et des choses que je vais lire mais euh, au global euh, j'ai aussi un truc qui est cool et qui m'a permis de raccourcir le temps c'est l'expérience maintenant j'ai beaucoup d'expérience dans le fait de faire cette émission donc très vite je vais pouvoir dégainer très vite je vais savoir les points très vite je sais où je vais amener et très vite du coup je vois pas le temps passer et c'est ça le truc qui est bien dans un en libre, c'est que même ça dure une heure deux heures on ne voit pas le temps passé. Et c'est ce qui je trouve est sa plus grande force et c'est ce que je préfère faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en connaissez un petit peu plus. Si vous voulez une vidéo où je parle des différentes anecdotes qui ont pu, euh, on va dire, secouer ZERN que ce soit des invités qui ne se sont pas faits tout ça machin, des petits rebondissements, des petits aïe, vous me dites en commentaire, je vous la ferai avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous